J'ai une double formation, donc j'ai fait une première thèse sur la mémoire de la guerre civile en Grèce en histoire et une deuxième thèse en psychologie clinique sociale sur les narrations des personnes migrantes. S'agissant donc de la Grèce, nous avons plusieurs minorités qui existent en Grèce, euh, donc notamment une importante minorité macédonophone, euh, donc slavophone de la Macédoine du Nord, euh, nous avons également, historiquement, hein, nous avons eu également des populations arméniennes, euh, une importante communauté juive. Il y a également une communauté valate importante, donc des gens qui parlent la langue aroumaine. Euh, nous avons également euh, les arvanites, donc des populations qui viennent d'Albanie, et également les tchams, d'autres populations albanaises. Or, cet héritage, riche et multiculturelle, a été très peu reconnue en tant que telle. À part la minorité musulmane turcophone, il n'y a pas eu d'autres connaissances officielles. Dans les Balkans, la construction de l'État-nation se fait dans un contexte où euh, ces États-là prennent leur indépendance par rapport à l'Empire ottoman. On a cette volonté de construire un État national Très compacte. L'école nationale a toujours véhiculé l'idée euh, d'un pays uniforme, d'un pays finalement uni par la langue, la langue grecque, uni par la confession chrétienne orthodoxe. Et finalement, la diversité interne est complètement passée sous silence. Il y a des populations qui ne rentrent pas dans la case euh, demandée, qui subissent des discriminations ou des persécutions. Hein, bien sûr qu'il y a une montée euh, des partis nationalistes, xénophobes, qui essayent toujours d'instrumentaliser euh, les phénomènes migratoires euh, dans des fins très idéologiques, euh, de discrimination et de bannissement de l'altérité. Il y a eu aussi des pratiques d'accueil et là encore, effectivement, par exemple, le mouvement anarchiste, qui est très important en Grèce, a su proposer aussi une qualité d'accueil assez intéressante à relever. Il y a eu plein de lieux autogérés qui ont accueilli des migrants, face aussi à des politiques d'État qui, elles, sont extrêmement maltraitantes à l'égard des personnes migrantes. Donc, il est très important, à mon sens, d'essayer de sortir de cette logique extrêmement fermante, pour essayer d'être dans un autre accueil de l'altérité. Que cette altérité soit historiquement présente, comme dans le cas de minorités, ou d'arrivée plus récente, comme c'est le cas euh, des personnes qui arrivent par les différentes vagues de migration. Or, il me semble que tout reste à construire à ce niveau-là. Donc, ce qui me semblerait extrêmement important, c'est qu'il y ait un changement de paradigme et une autre politique d'accueil des personnes migrantes. Voilà, je vous en remercie. C'est la lumière. C'est un quartier assez particulier qui a une lumière euh, euh, originale, je trouve, faute de manque d'éclairage et euh, avec les petites échoppes qui ouvrent la nuit. Une acrylique que j'ai fait sur le camp de Moria, euh, qui se situe à Lesbos, donc en face de la Turquie, où il y a eu un grand incendie euh, il y a à peu près euh, un an. Euh, et c'est là où j'ai commencé à peindre en 2015. La première fois que j'ai peint, c'était parce que j'étais à Lesbos, j'étais un petit peu angoissée. Et il y avait beaucoup beaucoup d'arrivées de réfugiés à cette époque sur cette île. Et il y avait beaucoup de photos, beaucoup d'images, beaucoup de vidéos. Et je m'étais dit, je vais essayer de faire quelque chose de différent. Et à la base, c'était vraiment pour moi. Et je l'ai posté sur les réseaux sociaux. Et il se trouve que ça m'a un... un petit peu dépassé parce que voilà, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit de continuer. Et j'aime beaucoup l'idée de pouvoir peindre aussi des zones un petit peu, entre guillemets, de non-droit pour les caméras et la vidéo. Et l'immigration, ça s'y prêtait beaucoup, parce que beaucoup de réfugiés ne voulaient pas être pris en photo. Euh, les camps, c'est compliqué d'y rentrer. Et c'est pour ça que j'ai continué sur l'immigration pendant quelques années. Je revendique pas de faire quelque chose de parfait, juste de donner une immersion. Euh, ce que j'aime bien, c'est par exemple quand je vais quelque part et que je suis marqué par l'endroit, c'est essayer de me dire comment je vais, pouvoir, euh, je vais pouvoir immerger dans ce que moi je vois, euh, différemment de la photographie. Là c'est un, un peu spécial parce que c'était une commande pour euh, un article du monde diplomatique. Donc là j'ai voulu essayer. Euh, la, là c'est de l'acrylique. J'aime beaucoup l'acrylique pour les ciels, tourmentés, tout ça. Ça représente une arrivée de bateau à Lesbos. Et euh, là j'ai fait de la peinture au couteau. Donc ça se voit. Il faut, faut regarder de près pour le voir. Mais c'était la première fois, donc je ne sais pas si c'est si c'est réussi ou pas. Je me suis éclatée en tout cas. Euh, parce que ce que j'aime bien, c'est le processus plus que la finalité. De toute façon, j'aime bien le processus de, de, de faire l'œuvre plutôt que le, la version finale qui est jamais satisfaisante pour moi. Une part une belle journée ensoleillée. <rire> oui, ça c'est pas mal hein, pour les yeux. C'est le camping de bénévoles. Ouais, c'est juste là. ça si donne quelque chose, t'appelles Tristan. Ok, merci. Putain, Tristan Putain, il y a pour Tristan Oh non Putain, plus de pécu Oh, il y a plus de café. Tristan, oh. Tristan, Tristan. Oh. C'est bon, Tristan. Il est revenu. Tristan, il... Tristan est revenu. Avec le retour de Tristan, tous les problèmes furent résolus et tout le monde passa un excellent festival. Thank mm -hmm. you. C'est ou bien tu sais c'est juste en Je vraiment Mais dit. Mais du genre c'est pour la qualité ça. va ça a été Ouais. Oreo. Sinadi Ο Ιλιός στο κατομέρωσ του φορτηγού πει ύ. Στις δέκα εφτά λεπτά και πενήντα τριά δευτερολεπτά. Το σκάμνι; Φωτεινός. Τροί. Έναγραρος. Σεν πλασία. Στο μικρό τροφοσπίτο. Ποτοκάλι. POSIMOS JOREVI ME LA treftos. TOES <laughs> YOGURTI MEME LIE PRI PRI <coughs> Bon, euh, on n'en a pas encore parlé mais euh, la grande nouveauté de, de cette édition c'est euh, bah, cette tente euh, voilà, une tente dans laquelle euh, bah, il a l'air de, de se passer des trucs euh, qui intéressent le public alors moi on m'a parlé d'une expérience euh, quelque chose de l'ordre du, du théâtre contemporain, une expérience euh, immersive, participative, euh, voilà, avec euh, du suspense, de l'émotion, euh, voilà, que, euh, que ça fait pleurer, ça fait mal, euh, mais pas toujours, tout le monde n'a pas le, le même avis là-dessus. Ça a l'air d'être un, une sacrée expérience, euh, vu, le, vu le nombre de gens que, que ça draine. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Vous êtes en train de faire la queue, est-ce que vous pouvez me dire un petit peu... Euh, quel, quel spectacle vous allez voir là Tu as eu des échos toi ben, Pour l'instant non, mais euh, c'est la surprise quoi. C'est la surprise pour nous, donc on, on sait pas trop, on pense qu'on va en avoir plein les yeux. Enfin, <rire> c'est ce qu'on pense quoi. Ouais, c'est vrai. Alors moi on m'a dit aussi plein le nez, mais je ouais, sais pas on si. Dit plein le nez aussi, ouais. Ouais. ouais. Je pense que ça va saigner un peu. Ouais. Ça va saigner <rire> Et il euh, y a une paire de suspense aussi non Ouais, profond, pas profond, douloureux. On s'attend à tout. Ouais. On est prêt enfin, on est prêt à s'attendre à tout. Okay. Bah, normalement, ça va pas jusqu'au trou de balle. ce qu'on m'a dit. Alors, pour cette performance de théâtre contemporain, il y a des comédiens qui ont sorti le grand jeu. Et puis, là où c'est vachement intéressant, c'est qu'habituellement... Le spectateur euh, sort de la pièce en disant bon ben voilà c'est euh, positif, c'est négatif. Là c'est l'inverse, c'est le, le comédien qui, euh, qui juge le spectateur et qui lui dit euh, ben, au final voilà c'est euh, positif ou tu es négatif. Et, euh, et cette inversion des rôles quand même elle laisse, elle laisse vachement à réfléchir. C'est euh, bon, un super truc, euh, je pense, euh, à, à méditer. En tout cas, euh, voilà, gros succès. Quoi. Euh... Je suis très impatiente, je suis très curieuse et j'ai un petit peu peur, j'ai entendu euh, ouais. un peu des rumeurs dans le quartier. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre mais euh, c'est bon, j'ai mon chapeau, mes lunettes, je suis prête. Bah, c'est pour ça qu'on est là en fait, hein. euh, on a fait Burgliemann mais euh, on s'est un pas peu ennuyé immersif. et du coup euh, on s'est dit qu'ici euh, bah, le sérieux de, de l'organisation euh, pouvait nous amener à, à transcender en fait euh, l'art et la rue, euh, ouais. l'amour. Ouais, mmh. bon, puis il y a un truc à savoir là, dans ce, ce spectacle qui aime casser les codes, c'est que, bon, au final, si c'est négatif, bah, c'est plutôt positif, mais, euh, mais si c'est positif, c'est euh, plutôt négatif. Quoi. Et là, euh, ça se fait réfléchir quand même. you <laughs> D'un an de répit, le polit-bureau du festival s'est attaqué aux grands travaux. Pour satisfaire les ambitions et la grandeur du festival, il fut décidé de changer de place. D'abord envisager un agrandissement de la place de la Poste en rasant simplement la mairie. Les bénévoles étaient prêts à donner un coup de main. Toujours encouragés par la fanfare à bout de souffle. Puis la Régie a proposé un autre projet, bétonner le port de Tréboul. Enfin, un dernier projet pour satisfaire les ambitions du petit-père des peuples minoritaires, consistait à la bétonisation de la baie de Douarnenez. Mais au final... Pourquoi ici Bah parce que c'est ce que la régie a proposé. Mais si la nouvelle place apparaît spacieuse et pratique, un problème demeure. En effet, si on observe la place par rapport aux salles de cinéma, avec la carte dans ce sens, on voit qu'elles sont plutôt bien réparties. Mais si on tourne la carte dans un autre sens, bon là on voit rien, mais avec un dessin, ou un autre, ou enfin, on observe un problème de gravité. La, la gravité, gravité. Oh Moi j'aurais dû une pomme pourtant. Mise en évidence par le physicien grec Newtonopoulos, la gravité, c'est ce qui provoque ça, ça, ou encore ça. Oui c'est un peu court comme explication, mais Thierry nous a demandé de ne pas faire trop long. Or si l'accès à l'agriculture ne pose souvent pas de problème, le chemin pour la culture demande parfois un peu plus d'efforts. Mais comme disait un célèbre philosophe grec, pour franchir la montagne, il faut commencer par un pas pas Lao Tzu euh, qui… Oui, Lao Tzu Tsakis, du Péloponnèse, de par son grand-père.